Salut tout le monde Dans cette vidéo, je vous propose de partir du monde de la technologie pour vous faire découvrir un domaine à cheval entre biologie et psychologie. Notre cerveau est une machine absolument incroyable. Elle nous permet de penser, de retenir, d'apprendre. Le cerveau permet aussi de commander des actions à notre corps, bouger un bras, parler et un tas d'autres choses bien sûr. Mais le cerveau permet aussi d'avoir des actions sur notre corps que nous ne maîtrisons pas et qui peuvent provoquer certains problèmes ou au contraire en résoudre. Dans cette vidéo, nous allons voir l'effet placebo et comment notre cerveau peut nous soigner. Le terme placebo, qui n'a absolument rien à voir avec le groupe, bien sûr, vient du latin placele, qui signifie littéralement « je plairai ». Il est confirmé dans le monde médical à partir de 1785, dans la seconde édition du Mother New Medical Dictionary, en ces termes « une méthode banale ou remède », ou encore plus tard en 1803, dans les termes suivants, « un épithète donné à tout remède prescrit plus pour faire plaisir au patient que pour lui être utile ». Le placebo est donc une préparation, pharmaceutique par exemple, mais pas seulement, qui est dépourvue de tout principe actif ayant un lien vers la pathologie ou comprenant que des produits inertes. L'effet placebo, lui, est un écart positif observé sur la pathologie suite à la prise d'un placebo. Il s'agit donc d'un effet psychophysiologique induit par la prise du placebo. D'un certain point de vue, l'effet placebo est assez proche de la suggestion ou de l'autosuggestion. La suggestion, c'est, dans les grandes lignes, l'action de suggérer, de faire naître une idée ou un sentiment. Un médecin qui donne un médicament à un patient, lui disant que celui-ci va à coup sûr le soigner, va engendrer une action métabolique de la part du patient. L'effet placebo peut permettre de guérir dans 10 à 90% des cas, avec une efficacité accrue sur les douleurs, la toux, la dépression et à peu près tous les troubles dits fonctionnels. Les maladies organiques comme les infections ou le cancer, par exemple, ne seraient pas affectées par l'effet placebo. Vous vous demandez peut-être à quoi peut servir l'utilisation du placebo. Eh bien aujourd'hui, il est principalement utilisé dans le cadre des essais cliniques où il est donné à une partie de l'échantillon de personnes sélectionnées pour l'essai. Pour faire simple, dans le cas d'un essai clinique pour une molécule, l'essai peut être réalisé en double aveugle, ce qui signifie que la moitié de l'échantillon de personnes prend la vraie molécule, l'autre moitié, elle, prend un placebo. La répartition se fait de manière aléatoire et ni l'échantillon, ni la personne qui l'administre ne sait qui à quoi. Ce type d'essai est là pour permettre de réduire l'effet placebo dans les résultats et d'obtenir donc un résultat statistiquement plus fiable. Alors comment fonctionne l'effet placebo Eh bien d'un point de vue mécanique, des études ont montré via un PET scan cérébral que l'effet induit par un antidouleur ou par un placebo sont très proches voire identiques. Selon une étude de février 2002 par Martin Ingvar, le placebo activerait les mêmes zones du cerveau que les endorphines et les opioïdes qui ont été donnés. D'autres études ont permis de mettre en avant le bénéfice de l'effet placebo dans la maladie de Parkinson. Dans ce cas, l'administration d'un placebo a pour conséquence une augmentation de la dopamine dans le striatum et une modification de l'activité de certains neurones. La dopamine est un neurotransmetteur et une neurohormone qui possède plusieurs fonctions essentielles. La maladie de Parkinson, elle est une maladie neurodégénérative qui détruit peu à peu les neurones qui fabriquent la dopamine. Vous saisissez mieux le lien entre les deux pour finir, je vais parler brièvement de quelques remèdes de médecine parallèle ayant peu ou prou d'effets médicaux. Le premier exemple qui me vient en tête est celui des fleurs de Bach. Le docteur Bach a créé des élixirs à base de plantes et de brandy ou de tout autre eau de vie. Les élixirs qu'il a créés auraient selon lui la capacité de soigner non pas la maladie, mais les émotions négatives de l'individu. Les ratios sont de l'ordre de 99,6% de brandy pour 0,4% d'extrait de plantes. A savoir qu'il a créé ces élixirs, réalisés uniquement avec 38 essences de fleurs différentes, non pas sur une base scientifique, mais sur une base intuitive. Les différents essais cliniques ne montrent aucun effet supérieur à l'effet placebo. Autre exemple, celui de l'homéopathie. Allez voir un homéopathe, il vous gardera un certain temps en consultation, vous donnera toute une panoplie de granules à prendre pour tel ou tel problème. Ce rendez-vous ou juste le fait que vous pensez que ces granules vous soigneront vous permet d'aller mieux. Là aussi, des essais cliniques en double aveugle ne montrent pas plus d'efficacité qu'un placebo. Une dernière substance en vogue en ce moment serait l'acide l, l ascorbique Sous ce nom scientifique se cache un produit bien plus commun, la vitamine C. La vitamine C aurait, si administrée à forte dose et en intraveineuse, une impressionnante action sur le cancer et sur le corps en général. De nombreuses études contredisent ces actions, certaines expliquant même les risques de la surconsommation de vitamine C sur le système rénal. Alors avant de crier au charlatanisme, je tiens à vous poser cette question. Est-ce que vous pensez pas que prendre une substance n'ayant pas d'effet négatif, mais permettant potentiellement d'aller mieux via l'effet placebo, n'est pas meilleur en soi que de prendre un réel médicament ayant un réel effet physiologique, mais avec potentiellement des risques sur l'organisme Je vous laisserai répondre tout seul à cette question. Pour ma part, je ne suis pas là pour vous dire que l'homéopathie, c'est moins bien ou mieux qu'un doliprane, quand on a mal à la tête, mais je suis là pour vous donner des faits et vous laisser chercher et découvrir par vous-même vos propres réponses. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode sur un sujet un peu différent de ce que je peux faire d'habitude. J'espère néanmoins qu'il vous aura plu et qu'il vous permettra de mieux comprendre comment nous fonctionnons. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, constructifs toujours, et surtout à vous abonner à la chaîne et à découvrir ou revoir les vidéos précédentes. Retrouvez-nous toujours sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter, et surtout, restez curieux. Merci à vous